Yo, c'est j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on est dimanche, donc je suis tranquille chez moi. De toute façon, je ne peux pas sortir de la moto parce qu'il y a un vent de fou. Ça fait trois semaines qu'il y a du vent et c ça n'arrête jamais. Je ne sais pas pour eux, on est une, une période de vent cette année. Entre la pluie et le vent, ça n'arrête pas. Donc je me suis dit, je vais prendre un petit truc d'actualité qui m'a bien fait rigoler. Au niveau de l'arrêt des deux dernières centrales nucléaires qu'a fait l'Allemagne, j'ai voulu rebondir sur euh, ce, ce truc d'actualité, ça, ça me fait marrer. Encore une décision de bobo-gauchiste à la con, hein, un peu d'autres mots, hein, et des colos complètement lobotomisés du cerveau, ou à moitié woke, ou, ou je sais pas quoi là, avec des cheveux bleus, euh, transgenres, je sais, et, et j'en passe. Tout ce ramassis d'abrutis qui, qui est en train de, de détruire littéralement la société, les mœurs et, et même l'écologie, je vous dirai pourquoi. Euh, et donc je me suis dit voilà, je vais essayer de parler un petit peu sur un sujet que je connais particulièrement contrairement à beaucoup de personnes qui parlent mais qui ne connaissent pas, moi je connais tout particulièrement parce que j'ai travaillé dedans <rire> donc je, je, je suis quand même bien placé pour le savoir, il faut savoir que j'étais chargé de j'étais en charge de la surveillance de chantier et de la sécurité de chantier de la sécurité du personnel, comme on dirait hein, de chantier, donc j'étais je, je, je, sur des chantiers euh, toute l'année, hein, sur, euh, à surveiller donc ces, ces conneries de chauve voltaïque. Je connais donc particulièrement comment c'est fabriqué et les dégâts euh, énormes que ça fait à l'écologie. Donc c'est pour ça quand j'entends beaucoup d'écolos euh, complètement teubés euh, qui sont de, de Paris, généralement euh, qui savent même pas différencier une poule d'une vache, et qui vous dit, non, non, mais c'est le top, l'électrique, c'est le, le top, ah ouais, c'est magnifique. C'est des, des, <coughs> des gros trous de balles en puissance, parce qu'ils ne connaissent rien du tout, en vérité, et c'est des, des mongolos. Et euh, je, je les classe dans la même catégorie que tous ces, ces, ces électorats de Mélenchon, tous ces espèces d'antifa, de wok à la con, euh, transgenre et bobo et tout ça, les, les, les, toutes ces merdes, cette race, cette cette là de wok, de transgenre, d'homo, tout ça, qui m'attend, qui essaie de transformer la société et de, les faire, de, de nous faire devenir, devenir et ressembler à tous ces, à tous ces, ces, ces, ces charlots et ces pervers. Et maintenant, il y a aussi les écolos qui s'en mêlent et qui, qui, qui, qui essayent de nous prêcher la bonne parole, comme quoi l'électricité, c'est le top du top et c'est l'avenir, ce qui est une grosse connerie. Alors, je vais d'abord parler sur, au niveau de mon expérience donc, sur chantier, je vais vous expliquer à quel point c'est de la grosse connerie, et après, on partira sur les deux autres points, qui est, euh, est-ce que c'est viable Est-ce que c'est intéressant et aussi euh, le modèle allemand, on va voir à quel point c'est une grosse connerie ce qu'ils ont fait et que bientôt on va leur ressembler, parce que c'est ce, ce que veut Macron, parce qu'il dit d'ailleurs qu'en 2035, ça a été voté au Parlement européen, c'est pour ça que c'est excellent de rester dans l'Europe, il faut rester dans l'Europe, c'est magnifique, l'Europe c'est le top. Euh, d'ailleurs on n'est plus du tout, euh, on ne décide plus rien, c'est ces abrutis de Bruxelles qui décident pour nous, donc à partir de 2035, il n'y a plus de véhicules thermique, c'est acté, ça a été signé, voilà. Si vous êtes au courant, je vous le dis. Donc, les jet-skis, l'été, tu oublies. Les motoneiges, si en montagne, tu oublies. Euh, les scooters, les motos, les motocross, les enduros. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore euh, Les voitures, surtout. Voilà, les voitures et tout ça. Le transport de matériel, les camions, tout ça. Je ne vois trop pas trop comme tu vas faire. Hein, tout, ça, tout ça, ça va être, être enlevé. Ça va être de l'électrique. Donc, bon, <rire> on verra. Hein, J'ai une belle connerie, mais bon. Donc ça, on en parlera donc, dans la deuxième partie. La première partie, il faut savoir une chose. Comme je vous j'ai travaillé pendant 5 euh, ans sur chantier. Donc je, je connais hein, les choses. Hein. Quand tu es du 8h du matin à 5, 6h du soir, du lundi au vendredi, voire enfin, des fois même le week-end pour surveiller ces chantiers de merde, qui au passage euh, sont composés les chantiers que de Polonais et de Roumains, exploités jusqu'à l'os, où ils les font travailler 7 heures du matin jusqu'à 6 7 heures du soir, du lundi au vendredi, des fois même le week-end, obligé d'aller les surveiller, parce que si tu ne les surveilles pas, ils volent sur les chantiers, littéralement, il oui, faut les surveiller. Euh, donc ils n'emploient pas de français, parce que comme ça, ils les sous-payent, ils les exploitent pire que des chiens, et euh, ils les payent 800 euros par mois, voilà, 800 euros par mois, ils les font travailler 60 heures par semaine. Voilà ça, ça c'est la première chose, il faut le savoir parce que tous ces bobos, ces écolos de merde et tous ces, ces abrutis là, avec les cheveux bleus, la moitié ta moitié malade, on ne sait même plus si c'est des femmes ou des hommes, et qui vous, qui, vous la, qui vous lâchent leur connerie, leur propagande à deux balles qu'ils apprennent dans des universités ils sont en moitié shootés à, à, à, au cannabis en permanence ils ne savent même pas s'ils sont à gauche ou à droite ou au milieu, et qui vous lâchent leur connerie de propagande en disant que l'électrique c'est le top et que c'est l'amour de l'humanité et de l'homme, voilà, ça il faut leur prendre par les cheveux, et il est traîné comme ça, il leur colle la gueule dans le chantier, il dit voilà, voilà comment elle s'est fabriquée. Voilà, tu exploites des gens comme ça. Et ça, ce n'est que la face cachée, la face, de, comment pas cachée, la face haute de l'iceberg. Après, tu as la face, la face cachée, c'est comment sont fabriqués les panneaux solaires en Chine, généralement, par des gamins, des fois dans des usines, des, des, ils sont à peine, à peine majeurs et encore des fois même pas. Ils les exploitent toute la journée pour des salaires de misère pour fabriquer toutes ces cellules photovoltaïques. Hein. Ces panneaux, parce que généralement c'est des panneaux chinois qui mettent, parce que les panneaux allemands sont beaucoup trop chers. Donc voilà, ça c'est un truc, faut le savoir aussi au passage. Donc, ces fameux chantiers donc sont réalisés généralement euh, en pleine forêt ou dans des, fois même dans des endroits qui sont. Euh, euh, des, des trucs qui étaient magnifiques. Hein. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, j'ai surveillé en Corse parce que vous aviez des endroits qui étaient des forêts composées de chênes verts, chênes lièges, des beaux arbres, ouais, tout ça. Ils prennent 5-6 hectares, même des fois même 10 hectares, ils vous le pèlent, ils pèlent littéralement la forêt. Mais quand je dis la pelle, t'as pas un, un brin d'herbe qui reste. Ils te pèlent littéralement ça, ils font pas venir les bulles et tout, ils arrachent tout. Ensuite, ils creusent avec des, des pelleteuses et tout ça, ils font des, des, des, des immenses tranchées, ils vous balancent des gaines et des câblages dedans qui au passage polluent les sols parce que c'est à base de zinc et je ne sais plus trop quel matériau me l'avaient dit les, les ingénieurs qui faisaient ces, ces, ces travaux, ils m'ont dit ça pollue les sols et une fois que tu as mis ça dedans, tu ne peux plus rien planter, ton sol est pollué littéralement et c'est bourré de câblage et tout, donc euh, voilà. Et, euh, et donc ils mettent ces panneaux solaires. Panneaux solaires donc qui produisent <rire> à tout casser 20%, 20%, ça réussit à produire 20-25%, donc c'est même pas 100% hein, parce qu'on n'arrive pas plus hein, à l'heure actuelle. Et euh, ça revend donc l'électricité. Ça, ça recharge, voilà, ça recharge des grosses batteries. Et ces batteries, donc ensuite c'est revendu l'électricité est revendue à EDF. Donc voilà à peu près comment euh, ils font pour produire de l'électricité. Eux-mêmes, les ingénieurs m'ont avoué que c'était une grosse connerie. Déjà, c'est un saccage de la nature. Il y a même carrément des, des montagnes, voire des collines, où ils te la cassent en deux, littéralement, pour pouvoir faire des, des tables plates, des endroits plats, pour pouvoir poser les champs voltaïques. C'est un saccage de la nature. Ça ne produit rien. Ça pollue les sols. Euh, et en plus, c'est excessivement laid. Je peux vous dire moi. Parce que c'est en plus ces endroits sont clôturés et fermés par des, par des barrières parce qu'ils ne veulent pas que les gens rentrent dessus, donc ça te monopolise du terrain, tu ne peux plus rentrer. C'est un peu comme si c'était une base militaire, c'est complètement fermé. Ça te prive donc des belles forêts que tu as et ça pollue les sols et ça ne produit quasiment rien. Littéralement, ne crois pas que si tu mets 10 hectares de panneaux solaires, ça, te, ça, te, ça équivaut à une centrale nucléaire, mais même pas dans tes rêves. Je crois que par rapport à une centrale nucléaire, ça doit produire peut-être même pas 3%. Donc c'est vraiment nul à chier. Quoi. C ça sert à rien du tout. Ça, c'est le premier point. Alors je l'ai vu déjà. Ça, ça faut bien le savoir. Parce que quand vous, comment, comment -je, quand vous euh, croyez, je dirais plutôt, à l'idéologie ou à la propagande des, des, de toutes ces tâches rondes d'écolo, euh, en gros l'électorat, l'électorat de Mélenchon, hein, les, les, tous les extrémistes de gauche, tous ces connards, vous vous trompez complètement, c'est pas le doigt dans l'œil que vous mettez, c'est jusqu'au coude que tu te le mets dans l'œil, hein. tu, tu te trompes lourdement, c'est de la connerie. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'est de la connerie. Déjà tu exploites des, des gens, euh, ceux qui fabriquent les panneaux solaires sont exploités aussi, et ça ne produit rien, ça te saccage la nature. Alors pour des gens soi-disant... Qui aiment la nature, <rire> il saccage littéralement la nature. Mais je, je, je vous prends des. Il y a une autre vidéo, je vous ferai des. Vous savez, des vidéos shorts. Je vais vous filmer les, les, les, les panneaux solaires, les, les, les champs les champs voltaïques. Ils appellent ça des champs voltaïques. C'est laid à crever. Il n'y a plus un arbre qui s'était tout rasé. Des... Je vais vous montrer avant, parce qu'il y a un champ voltaïque qui va être construit juste à même pas 2-3 km de chez moi. Je vais vous montrer avant et je vous montrerai après. Une fois que ça sera fait, tu vois, là, tu as une belle nature, des arbres et tout, il n'y a plus rien, c'est pelé. Voilà. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est que les panneaux solaires en eux-mêmes ont une durée de vie assez minime. Je crois que ça ne dure pas plus de 15-20 ans, grand, grand, grand max. Après, ils ne produisent plus rien. Donc, ce que tu as mis dessus ne sert à rien. Moi, j'ai dit, bah, après, vous, vous renouvelez les panneaux solaires. Ah non, pas du tout, non, non, on laissera les choses comme elles sont. On a dit, on n'en a rien à foutre. Voilà, donc ça restera des panneaux qui seront inutilisables, qui vont pourrir comme ça au soleil. Voilà, ça faut le savoir. C'est littéralement ça, hein, littéralement ça. Donc, euh, voilà, ça c'est pre la première partie, donc c'est une vaste blague, une vaste connerie. La seconde partie, c'est au niveau de l'utilisation. Alors, que tu sois pour ou contre, je vais vous donner très exactement euh, les utilisations de, des véhicules électriques. Alors déjà tout ce qui est marin, tout ce qui est... il n'y a pas vraiment de, véhicule, de de moteur électrique. Je veux dire mis à part des petits moteurs électriques pour faire fonctionner des zodiacs, mais tout ce qui est hors-bord ou par exemple je sais pas moi, des jet skis, tout ça, je... il n'y a pas de moteur électrique qui existe actuellement. Donc ça, ça, ça, c ça c est, c est, ces véhicules-là tomberont complètement dans l'oubli. Ou alors, je ne vois pas trop trop comment ils vont faire. Ça va faire la mort, donc, de, si par exemple tu es pilote de jet, que tu adores faire, enfin pilote de jet, si tu adores piloter ton jet ski, je veux dire, l'été, déjà, tu peux le revendre, c'est, voilà, il ne t'en achètera plus jamais, là, c'est fini, c'est la mort littéralement de ça. Au niveau des motos électriques, alors, euh, actuellement, les motos les plus performantes électriques, c'est sur KTM, comme je vous avais expliqué, la motocross électrique, enfin, la motocross, Mais il y a un grand mot, il y a un enduro, électrique, qui a trois heures, heures d'utilisation euh, vraiment en pilotant light, hein, très light, et à peu près, grosso modo, grosso merdo, on va dire une heure et demie à deux heures si tu pilotes fort. Donc une utilisation euh, limitée, limitée, avec des coûts, utilisation, des coûts de recharge à peu près de 4-5 heures pour pouvoir recharger ça. Voilà. Sur un véhicule, une voiture... Alors, la voiture, pour l'instant, il n'y a pas 50 000 voitures. Hein, c'est soit Tesla, soit des voitures genre Dacia Spring, hein, Dacia électrique Alors, sur une Dacia Spring, c'est à peu près euh, 250 km d'autonomie. Si tu ne mets pas les, les, le, le chauffage, si tu ne mets pas la clim, <rire> ce qui est une aberration totale. Hein, tu ne vas pas crever de chaud l'été quand il fait 40 degrés ou crever de froid l'hiver quand il fait moins de 5. Sinon, ça tombe à 200 km. Voilà. Ça, c'est pour un véhicule voiture. Après, tu as les Tesla. Mais là, c'est 45 000 euros la bagnole, hein, contre 13 000 pour une Dacia Spring, 45 000 euros, et là, tu fais 560 km d'autonomie si tu ne branches pas la clim et tout le bordel. Sinon, tu es à 500 km Bon. Ça, c'est pour les véhicules. Ah, euh, véhicules, je dirais, euh, comment on dit, de loisirs. Après, tu as les véhicules utilitaires, ce que j'ai moi actuellement. Moi, j'ai un Peugeot Expert, euh, 126 chevaux. Je fais grosso merdo on va dire, euh, 800, 900 km on va dire, d'autonomie, avec un plein. Mais avec une véhicule électrique, ça tombe à 220 km, vie à vide. <rire> tu vas me dire comment ça, à vide Ben oui, à vide. Si tu le charges comme moi je le charge, moi je peux mettre jusqu'à 900 kg dans le coffre. Euh, bon, je ne suis jamais à 900 kg, mais je peux le faire. Euh, et je garde mon autonomie quand même de 800 km. Là non, si tu le charges à bord, l'utilitaire, tu tombes à 160 km. Voilà, c'est super, c'est magnifique. C'est sûr qu'à 160 km, tu fais beaucoup de choses dans la vie. 160 km avec une recharge de 8 heures. Voilà, c'est donc en gros le, le, le, le professionnel, il peut faire que 160 km et s'il doit faire plus, il faut qu'il attende 8 heures. Voilà, c'est ça. Dire au client, il faut que j'attende 8 heures de recharger. Ah, c'est super, c'est magnifique. Euh, il faut savoir aussi une chose, que ce soit moto, voiture, la durée de vie d'une batterie est grosso modo à peu près de 7 ans. 7 ans, après ça décline complètement tu n'es plus qu'à 70% de charge, tu ne peux pas aller plus haut, et ça décline de, de, de tous les 6 mois, jusqu'à un moment, ça arrive à zéro. Ta batterie est morte. Donc, pour une moto, la batterie, par exemple, sur la KTM, la plus récente, la dernière moto qu'ils ont sorti, là, de 2023, ça vaut 3200 euros. Tu vas dire, ouais quand même. Voilà, Sur une moto de 12 000 euros, ça vaut 3200 euros. Pour une voiture, par exemple, je vais vous prendre un exemple, une Dacia, une Spring, la batterie vaut 7500 euros. Sur un véhicule de 13 000 euros. Ah, tu, tu, tu, voilà, tu, tu, le, tu la sens la douille, là, tu la sens, ah, tu la sens méchamment la douille, parce que c'est des, des batteries qui sont serties. Et pour pouvoir les dépanner, il euh, faut vraiment aller dans des trucs spécialisés où ils te changent les composants, voire des fois la batterie elle est morte, elle est morte, hein, donc là il n'y a plus rien à faire, il faut changer la batterie entièrement, ça te coûte une blinde, ça te coûte une blinde, ça. donc les gens qui disent que c'est vraiment le rêve absolu tout ça, euh, oui, tant que tu n'arrives pas dans les 7 ans, je parle au niveau des révisions et tout ça. C'est vrai que tu n'as pas de révision à faire. Tu prends par exemple une motocross électrique, tu n'as pas de révision à faire. Tu prends un véhicule électrique, tu n'as pas de révision. Je veux dire, Il n'y a pas de piston, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de filtre à huile, il n'y a pas de filtre à gasoil, il n'y a pas de pompe à injection, il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a rien. C'est un petit moteur électrique avec une batterie, point final. Il y a juste un radiateur qui le refroidit par liquide de refroidissement. Il n'y a rien. Par exemple, les gens qui ont des véhicules électriques, la première révision, elle est au bout de 40 000 km. Vous vous rendez compte 40 000 km. Ils vérifient juste le liquide de frein et les plaquettes de frein. Voilà. Donc, tant que tu n'es pas dans les 7 ans, tu te dis « putain, c'est pas mal », mis à part que tu, ça ne ça, ça roule rien du tout, que tu n'as aucune autonomie, mais tu n'as pas, voilà, pas de de voilà, de, pas d'entretien majeur à faire, ça te coûte que dalle. Au bout de 40 000 km, la, la révision, elle, elle vaut 80 euros. Alors que moi, quand je passe en révision, j'en ai pour 450 euros. Voilà. Donc, hein. <rire> voilà. Sans compter après les, les, chaînes, les, les courroies de distribution à faire au bout de 7 ans, qui, ça, ça te coûte 1000 euros pour euh, pratiquement entre 600 et 1000 euros selon la marque pour faire changer tout ça. Tu n'as pas tout ça. Bon, Ça, c'est très très bien. Mais <rire> le problème, c'est que quand tu dois, tu dois te changer la batterie que tu en as pour 7500 voire même des fois même plus cher, tout dépend du modèle du véhicule. Par exemple, si c'est une Tesla, ça doit monter au moins dans les 8 000, 8 000, dans les 8 000 euros là, la batterie. C'est là que tu te dis, euh, en gros, ce que j'ai économisé pendant 7 ans, ben je repère tout en une fois en, en changeant la batterie. Parce que fais le calcul, si tu en as pour 400 euros de révision, euh, tu calcules à peu près tous les ans que tu fais une révision, on va arrondir à 500, hein, à peu près 500 euros de révision par an. Euh, voilà, tu en aurais à peu près pour 4000 euros, on va dire grosso modo, hein, 4000 euros, sans compter les, les changements des pneus, machin, bon bref, et tout, et toutes ces conneries, tu en aurais à peu près pour 3000, 3500 euros à, à peu près de, de, de, de frais, on va dire, hein, c'est ça, hein. on va arrondir à 4000, là tu en as pour 7500 euros. Donc non seulement tu la douilles, tu te la prends, et tu te la prends plus violent qu'un thermique, en vérité. Parce que d'un côté, tu as 3 500 euros, on va dire 4 000 euros. J'essaie de faire le plus large que je peux. Allez, 4 000 euros. Allez. Au bout de 7 ans, 4 000 euros. Là, tu en as pour 7 500 euros. Ah, tu as 3 000 euros de plus, simplement pour dire je roule en électrique. Tu, tu, tu, tu la sens, la douille, en vérité. Tu la sens violent. Tu sens qu'en vérité, c'est un marché que pour les riches. Ce n'est pas, pas un marché pour les pour les, un marché pour les gens comme nous. Parce que si toi, tu es sur tes sous, que tu es proche de tes sous, que tu commences à dire, enfin, comme tout le monde, hein, et que tu dis, oh, je vais essayer de prendre une électrique parce que ça me fait faire des économies pour l'essence et tout, même les assurances sont moins chères du coup, et que j'ai les bonus écologiques pour les impôts et tout le bordel, en vérité, <rire> ce qu'ils oublient de te dire, c'est que la douille, tu vas te la prendre quand même, mais tu vas te la prendre de manière violente au bout de 7 ans. Tu crois réchapper en vérité à, à l'inflation haute, mais non, tu vas te la prendre violent la douille, mais bien comme il faut. Que tu sois sur Tesla, ou que tu sois sur Dacia Spring, ou que tu sois sur KTM électrique, ce que tu veux, quand tu vas falloir changer les batteries, ça te coûte méchamment, violemment. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie voilà, du truc, pour vous bien, je bien vous montrer qu'en vérité, les, les, les véhicules électriques actuellement, hein, je parle à moi qu'ils arrivent à trouver des batteries qui durent 1000 km et qu'il ne faut pas les changer, mais actuellement, actuellement là, là les véhicules qu'ils te proposent, c'est une douille que tu te prends dans le, dans le fion, mais violent. C'est de la connerie à l'état brut, à moins d'être à, à l'espèce de, de, de débile mental... Ou alors que tu as gagné au loto, mais si tu as gagné au loto, tu vas pas te faire chier avec ce genre de véhicule enfin Moi, si je sais que si je gagne au loto, je vais m'acheter un Porsche Cayenne ou je vais m'acheter un, un pick-up Volkswagen à 50 000 euros, je vais pas m'acheter une merde électrique. Tu, tu, vous, vous comprenez ma logique je dire, Moi, je joue, je joue au loto. Je joue. J'espère toujours gagner, comme on dit, gagner au loto, comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Mais c'est pour espérer de m'acheter un gros véhicule, un truc vraiment sympa, je vais pas m'acheter une saloperie électrique. Donc le mec qui est riche et qui s'achète quand même une électrique, c'est un débile profond, déjà c'est un gros gros débile profond à moins d'être, je vous dis, j'étais un espèce de bobo gauchiste euh, écolo à la con là, qui croit être supérieur, être une race supérieure parce que le type il roule en électrique et qui croit qu'en vérité il protège la planète alors que pas du tout. Pas du tout, hein. je voulais expliquer rien que déjà comment, comment sont produites les batteries par des pauvres gamins ou des pauvres africains des fois ou des chinois où ils les font travailler 60 à 70 heures par semaine et comme ça pollue les sols et tout, à moins d'être un débile profond. Mais si par exemple tu es un petit comme as un monsieur tout le monde et que tu crois t'acheter une voiture électrique et tu crois faire des économies, tu te trompes lourdement mais lourdement. Je veux dire, si vraiment tu veux te faire des économies, je te le dis tout de suite, la solution, tu t'achètes un petit véhicule genre Dacia, euh, pas Dacia, de, oui, Dacia, oui, une petite Dacia, on va dire essence, ou alors tu t'achètes une Hyundai, l'I-10, elle s'appelle I-10, elle vaut 13 000 euros, c'est un moteur 3 cylindres, euh, ça consomme que dalle, ça consomme 3 litres au 100. Voilà, bon, c'est un 3-cylindres, donc tu ne peux pas faire des longs voyages non plus. Mais si tu, as, par exemple, si, as une... si tu veux faire des routes de campagne ou travailler tous les jours avec, ça te consomme que dalle. Euh, voilà, tu t'achètes des petits véhicules comme ça et tu verras que tu t'en sors nettement mieux qu'avec ces... Ces... ces conneries de voitures électriques. Voilà. Euh, sans compter au plus, au passage, et après je terminerai sur ça, c'est qu'en plus, ces véhicules à la con électrique, tu es obligé de leur installer des bornes. Des bornes électriques qui coûtent la peau des fesses, ça coûte, je crois, c'est 50 000 euros la borne, la borne, 50 000 euros la borne, euh, pour pouvoir les recharger. Vous n'avez qu'à remarquer, je suis sûr que vous l'avez remarqué, même à côté de chez vous, de plus en plus, elles fleurissent de partout, ces bornes. Et ils sont obligés de les mettre tous les 100 km, même avant, parce que, parce que le véhicule n'a tellement pas d'autonomie qu'il faut pouvoir les recharger. Et donc, tu vas avoir plein de ces bornes dégueulasses qui vont fleurir de partout, qui coûtent un fric Terrible aux communes, parce qu'ils sont obligés de les installer, qu'ils le veuillent ou non, c'est l'Europe qui leur impose, ça coûte un fric terrible. Voilà, ça c'est le, le deuxième point. Maintenant on va attaquer sur le troisième point, le modèle donc allemand. Alors ces abrutis d'allemands, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, ce sont des gros gros gros gros abrutis ces gens-là. Euh, D'ailleurs tous les écolos viennent de chez eux principalement, et c'est ce courant idéologique, généralement le courant, les, les courants idéologiques viennent de deux pays. Soit ça vient des États-Unis, qui sont des, des, des gros attardés. En vérité, les États-Unis, pour moi, hein, c'est une... Comme j'avais dit dans l'ancien podcast, c'est une crèche pour adultes à ciel ouvert. C'est que des, est que des, Mongols, des mongolos qu'il y a dans ce pays. Et toutes les conneries woke, euh, euh, transgenres, euh, des gens les, euh, qui changent de sexe selon les humeurs, et qu'ensuite, ils s'aperçoivent qu'ils sont stériles et qu'ils sont des monstres parce qu'ils doivent se, se bourrer d'hormones toute leur vie pour pas que le sexe... Euh, d'origine reprennent le dessus et qu'à la fin ils s'aperçoivent que ce qu sont une aberration totale de la nature et ils se suicident il y a énormément de suicides de gens qui est comme ça ou alors des comme s'appelle des féministes comme c complètement hystériques euh, qu'est-ce qu'il y a encore euh, euh, des suprémacistes blancs, des supré suprémacistes noirs, bah, tout ce courant idéologique de débiles vient de chez eux. Ou alors tu as les Allemands, qui est le deuxième pays de mongolos terrible, ah, mais vraiment, là j'appuie, vraiment de mongolos, où tu as les extrémistes euh, du climat, les, les, les extrémistes, comment on appelle ça, euh, les écolos, voilà. qui ont pour cheval de bataille de purement et simplement détruire complètement le thermique. C'est leur objectif. Hein. Ne croyez pas qu'ils veulent simplement limiter. Ils ne veulent pas limiter. Ils veulent que tu ne roules qu'en électrique. C'est ça leur truc. Ils ne veulent plus de motos. D'ailleurs, en Allemagne, vous savez qu'il y a énormément, il y a carrément des, des, des groupuscules, je dirais, d'anti-motards. De, de, oh oui, oui où ils foutent le feu aux motos, s'ils si te la voient dans ton jardin, où ils crèvent les pneus, ou, ou des conneries comme ça, et ils emmerdent les gens au niveau, parce que les motos font du bruit, donc il y a des contrôles routiers, pour voir si tu fais du bruit, n'importe quoi, euh, ou alors les véhicules, les voitures, ils ne veulent plus dans les villes, ils ne veulent plus à la campagne, ils ne veulent plus s'ils ne veulent pas savoir, ils les emmerdent le peuple comme ça, et donc... Leur, leur objectif, donc, c'est que tout le monde roule en électrique. Et, le, et leur deuxième truc, c'est qu'il n'y ait plus, donc, de nucléaire. Parce que, dans leur idéologie de débile, apparemment, le nucléaire pollue. Ce qui, honnêtement, ça pollue très limité. Je veux dire, mis à part les déchets nucléaires, que voilà, oui, c'est un, un problème majeur, mais enfin fait, tu les enterres dans des mines de sel ou dans des fonds marins, vraiment dans les abysses, tu les balances dedans, et on n'en entend plus parler. Quand je veux dire, ça ne pollue pas plus que ça. Quand je veux dire, enfin, arrêtez les conneries. Euh... Enfin, ça, ça, ça polluera toujours, bien sûr, ça va polluer. Je suis le premier à reconnaître, mais ça polluera toujours moins que de saccager des natures, des, des champs entiers, comme j'ai dit, des forêts entières pour, pour planter leur merde d'éoliennes de, de, ou alors de, de, de panneaux solaires. Et donc, ils veulent supprimer complètement le nucléaire. Ce qu'ils ont réussi à faire, pour vous dire comme quoi ces gens-là sont des gens dangereux, on a tendance à les prendre pour des, pour des, des simplement que des débiles profonds mais comme ils, comme ils grattent de plus en plus du terrain, et ils avancent de plus en plus, ils arrivent à te faire vivre à leur manière, une, une manière de timbrer, mais ils arrivent à te faire vivre à leur manière. Donc ils ont supprimé complètement les centrales. Le problème, le problème <rire> c'est qu'ils n'ont pas d'électricité en Allemagne. Ils sont dépendants. Un, ils sont dépendants du gaz russe pour se chauffer. Deux, ils, ils n'ont pas de pétrole, c'est un pays qui n'a pas de richesse, ils sont comme la France, ils n'ont pas de pétrole, donc ils dépendent aussi du pétrole russe, et ils n'ont plus d'étricité maintenant, alors qu'ils ont, ils ont, ils ont eu leur, leur solution, c'est qu'ils ont rouvert des centrales à charbon, parce que ce sont des débiles profonds, vous comprenez euh, centrale à charbon qui pollue énormément, parce que je, je, le principe d'une centrale à charbon, pour ceux qui sont très très stupides, qui ne comprennent pas le, la fonction, c'est que tu balances, c'est pas vrai on dirait qu'un train, euh, à l'époque du temps du Far West, des trains à vapeur, tu balances du, du charbon, avec la, la, la chaleur et tout, ça fait tourner des turbines, et ça produit de l'électricité, mais, mais, mais les, les fumées noires de, donc de la combustion du charbon, c'est ça. ça ça pollue énormément c'est pas de la vapeur d'eau que tu recraches, c'est vraiment de la fumée noire c'est ça le truc un enfin, grosso merdo d'eau ça peut pas être le même truc ça fait fonctionner des turbines ou, ou d'autres un autre processus mais bon, bref mais c'est pas la combustion donc du charbon ça, ça génère énormément de chaleur et ça, ils arrivent avec un processus voilà à faire fonctionner des des, des, des, des des pas des turbos et des turbines des espèces de machin de pour faire pour, pour produire de l'électricité En gros c'est ça le truc. Et ça pollue énormément. Donc ces abrutis finis ont, tro ont troqué leur centrale nucléaire, qui au final, ça, produit, ça pollue, mis à part le déchet, le combustible, l'uranium, une fois qu'il est utilisé, mis à part ça, ça ne pollue pas une centrale nucléaire. Ça ne pollue pas l'eau. Même si les centrales sont à côté des rivières, c'est simplement où la rivière, elle refroidit simplement le réacteur nucléaire et l'eau ressort dans la rivière, elle est juste chaude, l'eau, mais elle n'est pas, pas en contact avec le nucléaire, elle n'est pas irradiée, il n'y a rien. Ou alors c'est par l'air, c'est au niveau des, des, des espèces de grosses cheminées, ça, ça, ça recrache simplement de la vapeur, enfin pas de la vapeur, espèce de nuages. Mais il n'y a pas de radiation, il n'y a rien du tout. C'est parfaitement clean. Donc ces abrutis, ils ont troqué pour ça les panneaux solaires et les éoliennes. Donc ils saccagent la nature, ils détruisent les fonds marins en mettant ces conneries là d'éoliennes de, de, de, en mer. Et en plus, les batteries des voitures électriques, il faut le savoir aussi, c'est que c'est produit avec des terres rares, des, des, des, certains matériaux que tu ne trouves que dans la mer souvent. Et tu es obligé de détruire des fonds marins pour pouvoir les produire. Voilà. Et malheureusement, parce qu'on est gouverné par des gros abrutis d'une puissance affolante, eh bien nous, on est en train de suivre exactement le même chemin. Et d'un, parce qu'on est gouverné par un abruti en génital, qui est Macron, et de deux... Parce que, et qui écoute, un malin congénitale congénital qui écoute tous ces, tous ces extrémistes au lieu de leur coller un gros, une grosse mandale dans la gueule et leur faire fermer leur bouche définitivement. Et de deux, en plus, on est gouverné pas par un président, on est gouverné par l'Europe, qui en vérité, Macron n'a plus son mot à dire. C'est soit tu obéis à ce qu'ils disent, soit ils te coupent les subventions. Et si tu n'as plus de subventions, du jour au lendemain, tu deviens comme la Grèce. Tu coules littéralement. Voilà, il faut le savoir. Donc, on est en train de prendre le même chemin. Donc, quand tu vois la, la, la, la news où ils disent que l'Allemagne a coupé les deux dernières centrales nucléaires, et puis on va prendre le même chemin. Voilà, on est en train de prendre le même chemin. Donc, euh, enfin, disons que le truc qu'il y a, c'est que Macron s'est en train de prendre ce chemin. Si par malheur, hein, qu'un immense malheur, on venait à avoir cet abruti de Mélenchon qui venait à passer là aux élections, aux prochaines élections en 2027, je crois que c'est, hein. On est foutu parce que lui il n'est pas de gauche Mélenchon c'est l'extrême gauche ça veut dire c'est le c'est le gauchiste mais encore plus con que la moyenne voilà c'est c'est le gauchiste à bouffer ses propres excréments quoi tu là c'est vraiment le l'extrême gauche c'est vraiment c'est les antifas et tout ça c'est les c'est teubés de l'humanité quoi là tu vas au fin fond de tu vas dans le gouffre le fin fond de l'humanité quoi tu vois tu vas vraiment dans le fin fond de l'humanité tu, tu, tu, tu vois à peu près à quoi tu as affaire. Hein. C'est-à-dire que quand tu vas dans les, dans les manifestations, euh, que tu vois la gueule qu'ils ont, euh, voilà, tu as compris quoi. Tu as compris à qui tu as affaire. Hein. Pas que je ne soutienne pas les manifestations au niveau de, de leur point de vue, mais je parle des gens <rire> qui manifestent certains, tu vois, tu, tu te fends la gueule quoi. Donc voilà. Et, euh, et donc, euh, pour moi, je, pour moi hein, pour chacun. Pour moi, l'électrique, c'est une grosse connerie. Ça n'a qu'une espèce d'intérêt, l'électrique. Et encore. Et encore. Parce que j'y suis obligé. C'est pouvoir rouler en forêt. Voilà, comme j'avais expliqué, avec une motocross ou une motocross électrique, ou peu importe, l'enduro enduro. Quoi. Tu peux rouler en forêt sans être ennuyé, sans avoir de, de, de PV. Rien, parce qu'il faut savoir une chose que si tu roules en forêt, tu as 1500 euros d'amende, saisie de véhicule. Et en plus, tu, vois, tu passes devant le pénal. Donc, tu es condamné comme si tu avais fait un crime. Et ça reste toute ta vie sur ton casier judiciaire. Littéralement. Très intelligent, mais bon, voilà. Donc, mais comme maintenant, avec ces connards d'écolos qui t'emmerdent à mort, avant, tu étais tranquille, tu faisais ce que tu voulais, tu pouvais rouler en 4x4 ou en moto, ce que tu veux, dans, dans la forêt. Maintenant, comme ces connards, ils ont réussi à faire passer leur loi, si, par malheur, il y a n'importe quel collabo, ils te dénoncent automatiquement il t'arrive ça comme sentence donc voilà c'est le seul intérêt je dirais de de comme s'appelle de euh, de l'électrique je dirais c'est de, de pouvoir rouler en paix dans la forêt par contre si tu, vous, si tu veux si tu penses à rouler en électrique sur la route ou autre c'est une grosse grosse connerie voilà ça n'a aucune autonomie ça coûte la peau des fesses à acheter et en plus les batteries le jour qu'elle tombe en panne, ça coûte une, un fric terrible pour pouvoir les changer. Donc voilà. Au final, est-ce que je conseille ce genre de véhicule Pas du tout. Alors pas du tout. C'est vraiment une grosse, grosse connerie et ils ne sortaient pas les marques Tesla, tout ça, c'est pareil, c'est exactement la pareille, ce n'est pas parce que la voiture fait haut de gamme, ou elle fait riche, machin, ou, ou cossue, que, que c'est le même principe, c'est de la connerie, et c'est fabriqué par des pauvres gosses, dans des pays sous-développés, où ils les exploitent pire que des chiens. C'est comme ils avaient montré un reportage, c'était avec les, télé, les téléphones Apple, qui sont des télé, téléphones à 1000 euros, et bien ils sont fabriqués par des pauvres gamins euh, en Chine, dans, dans, dans des caves, les batteries, ou même les téléphones eux mêmes c'est ignoble. Et ils ont le culot ensuite de dire « Oh non, on est des gens bien, on est pour l'écologie, oh putain, vous avez vu, on aime les homosexuels, on aime les trans et tout, oh, ouais. » Non mais voilà, c'est vraiment des, des, des, des chiens galeux en vérité. C'est des profiteurs de l'humanité, c'est des chiens galeux. Donc euh, c'est une grosse connerie. Pour moi, c'est une grosse connerie. Donc, ce qu'a fait l'Allemagne, vous allez voir qu'à terme, ils vont s'en mordre les doigts. Et d'ailleurs, ils s'appauvrissent complètement, ces abrutis, pour terminer sur ça, c'est que là, en ce moment, ils sont en train de nous racheter l'électricité. C'est-à-dire, ah bon oh, Oui, non, mais pour vous de la connerie. Comme ils ont plus assez d'électricité que malgré leur, leur centrale à charbon de, de, de demeurer, là, leurs éoliennes qui produisent rien du tout et leurs leur leur champs voltaïques qui produisent rien du tout, ils n'ont pas assez ils sont obligés de nous acheter à nous de l'électricité. Des gogoles. Google. Tu vois, les gogoles. C'est vraiment les gogoles. C'est les petits gogoles, quoi. Je veux dire, c'est vraiment les gogoles. Les mecs, ils ont tout arrêté pour ensuite s'apercevoir qu'ils sont dans la, merda, dans la merdasse. Donc, voilà. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est qu'en 2035... Ils vont devoir arrêter de fabriquer leurs véhicules. Vous savez, tous les beaux véhicules, Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi. Moi, j'ai un, un Tiguan Volkswagen, 140 chevaux, TDI. Euh, excellent moteur. Ça fait 10 ans que j'ai mon 4x4. Il tourne comme une horloge. Il ne consomme pas d'huile, il ne consomme pas de liquide de refroidissement. Il a un turbo de malade. Euh, je veux dire, à géométrie variable et tout. Un excellent moteur. Je veux dire, franchement, nickel-chrome. C'est un peu comme si tu avais Honda chez... Pour la moto, c'est vraiment du top qualité et tout. Et bien, du genre, demain, toute cette super technologie, tu es obligé de la foutre à la trappe pour te de prendre des merdes, de, de produire des véhicules électriques à la con. Donc voilà. Ils vont se foutre dans la merde économiquement. Déjà, on devoir nous acheter de l'électricité et ensuite en abandonnant leur... Euh, littéralement, ce qui produit le plus de choses chez eux, c'est le, les véhicules, les véhicules allemands. Hein. Ils vivent de ça. Hein. Euh, je ne vois pas qui c'est qui va s'emmerder à acheter leurs véhicules électriques. Hein. Enfin, passons. Et en plus, et en plus, et en plus, ils polluent littéralement leur sol. Ils polluent, ils polluent l'atmosphère en passant par des centrales à charbon et en mettant des, des, des champs voltaïques Donc, pour résumer, c'est du baise couillon électrique. Je vous dis, c'est un peu, c'est la même chose que les gens qui changent de sexe, voilà, littéralement. Les gens, ils sont là, wow, c'est super, je change de sexe, c'est un peu comme si tu changeais d'habit, tu changeais de chemise ou tu changeais de, de chaussettes. Mais j'en ferai un jour un podcast sur ça, c'est ignoble. Si vous saviez à quel point c'est ignoble comme pratique, vous seriez à en vomir. Littéralement, tu mutiles des gens, mutilés, hein, tu mutiles des gens pour qu'ils changent de sexe. Ils sont obligés de prendre des hormones qui sont hautement cancérigènes qui leur produit énormément d'effets secondaires pour qu'ils pu qu puissent rester dans le nouveau sexe qu'ils qu veulent avoir. Et ça, c'est à vie. Et ils sont stériles, et ça leur cause énormément de, de graves aussi problèmes psychologiques. Et il faut savoir une chose, c'est que deux personnes sur cinq qui ont fait ça se suicident. Littéralement. Et les trois autres, ça devient des, des, des, des. En vérité, ils ne se suicident pas parce qu'ils n'osent pas, mais ça devient des, des, des monstres de la nature. Ils sont stériles, ils ne peuvent, ils peuvent rien faire. Euh, ils sentent toujours aussi mal dans leur peau. Et ils, ils se goinfrent de cachets comme ça pour pouvoir rester. Donc, c'est des trucs ignobles comme ça. Et ils te font croire que c'est normal et que c'est super. Et l'électrique, c'est exactement pareil. On te fait croire que c'est New Age, que c'est cool, que c'est dans l'air du temps, que c'est bien. Mais en vérité, c'est la connerie à produire. C'est ignoble. Tu profites littéralement de sociétés et de peuples. Ça pollue les sols. C'est de la connerie au niveau technologique parce que ça ne ça, ça tient pas la route. C'est des batteries qui, qui, qui, qui, qui, ne, qui ne tiennent pas, qui tombent en panne au bout de 7 ans, qui Coûte un fric monstre. Et en plus et surtout, ça te fait abandonner des technologies actuelles qui fonctionnent très bien et qui ne produisaient aucun problème. Voilà. Donc, moi, pour moi, si j'étais président, tous ces extrémistes à la con, je les collerais en tôle et je leur ferais fermer leur gueule définitivement. Voilà. Ce sont des, des, ce sont des tarés. Et ils ont rien ils ont, Je ferai comme il fait en Russie, Alors littéralement comme il fait Poutine. Je leur ferai fermer leur gueule définitivement, et, et je les écouterai même pas. Voilà, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc si, par exemple, je dis de la manière hypothétique, parce que là je vais acheter mon appartement, voilà, j'ai eu un peu de soucis parce que ma mère est malade et je dois m'en occuper. Elle a eu un... Comme je vous avais expliqué à l'époque, hein, enfin à l'époque il y a un an, elle a eu un AVC la pauvre, et donc je dois beaucoup m'en occuper, c'est pour ça que j'ai pris du, du retard sur beaucoup de mes projets. Elle reste chez moi, donc je suis obligé de m'en occuper. Et euh, je ne pas, pour moi, j'en suis très content, mais je dis voilà, je dois m'en occuper. Et donc, euh, comme s'appelle, euh, une fois que j'ai acheté mon appartement, voilà, peut-être, j'ai dit hypothét hypothétiquement, je vais m'acheter moto motocross électrique pour pouvoir, comme j'ai dit, rouler en forêt. Parce que moi, ma grande passion, c'est de rouler en forêt. C'est de, de faire de l'enduro en forêt. Mais si j'achète ça, c'est uniquement sur un seul prisme, c'est parce qu'on me fout la paix. On en ne m'entend pas, je ne risque pas d'aller en tôle ou de, de, de me retrouver dans le tribunal. voilà C'est parce que niveau juridique, tu peux faire ce que tu veux actuellement avec une motocross électrique. Tu peux rouler où tu veux, même dans des parcs régionales, des parcs naturels, tu as le droit. Voilà. C'est con, pourtant, j'ai les pneus cross à l'arrière et tu arraches tout, la terre et tout. Mais tu as le droit parce que c'est électrique, parce que c'est cool. Voilà. C'est complètement débilement. Mais, enfin voilà. mais sinon, si par exemple, je, je devais acheter ça pour, pour, pour la route, mais jamais de la vie, c'est con ça n'a pas de bruit, c'est nul à chier, ça n'a pas d'embrayage, c'est comme si tu pilotais un vélo, tu n'es même pas actif sur la moto, tu n'as plus d'embrayage, plus rien, donc pff, tu ne passes même plus de vitesse, c'est complètement con, et surtout, tu as une durée de vie de batterie et une durée d'utilisation de, de batterie qui est minable. Donc, euh, voilà, parce que même si je, je peux faire 3 heures d'enduro, euh, c'est trois heures, euh, oui, en gros, c'est une heure et demie et après, tu es obligé de rentrer. quoi. Donc, en vérité, tu peux faire qu'une heure et demie de trajet, parce qu'après, tu dois dire, bon, ben, maintenant, je suis obligé de refaire une heure et demie pour rentrer. Donc, une heure et demie, tu te fais pas non plus un trajet de fou. Hein. Tu vas faire maximum, tu vas te faire euh, pff, trois heures, tu vas te faire, on va dire, 50-60 km aller et 60 retours, quoi. Voilà, tu te fais 60 bornes, quoi. Bon, c'est pas mal dans une forêt, de 60 km Mais c'est pas non plus la fin du monde, hein. Je veux dire, c'est pas « Oh putain, c'est le top, c'est bien !» Voilà, c'est faut rater les conneries. Non, ah, bon, voilà. C'est pour ça que je... quand je vu cette actualité qu'ils abandonnent les centrales nucléaires et tout ça, ce sont des demeurés. Voilà, littéralement des demeurés. Alors peut-être que vous partagez pas mon point de vue. Peut-être que vous, vous êtes un aficionados de, de, de l'électrique, hein. Peut-être aussi, surtout surtout pour ça, surtout parce que vous avez un bon compte en banque bien garni, et au final, ça ne vous dérange pas plus que ça de changer les batteries. Possible, hein, possiblement. Parce que tous ceux que je vois avec des Tesla électriques autour de chez moi qui ont ça, euh, généralement, c'est des gens qui gagnent très bien leur vie. Ils ont des, des belles baraques, donc... Euh... Voilà, on va dire possiblement, c'est surtout ça. Donc, euh, c'est un peu vous c'est un peu les gens qui me font rigoler, qui disent qu'il faut manger bio. Oui, c'est des gens qui mangent bio parce qu'ils ont des très bons revenus à la fin du mois. Mais un type normal, une personne normale, euh, en vérité, euh, des trucs bio et tout ça, ils en mangent jamais. Parce que c'est hors de prix. Et voilà quoi. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais forcément, mais c'est hors de prix. Mais là, c'est pareil pour les, pour les voitures électriques. Généralement, même à 95%, les gens qui achètent ça, c'est des gens qui ont des très bons revenus. Donc, ça ne les gêne pas plus. En vérité, ils ne roulent pas pour dire que je roule en électrique. Ils roulent parce que c'est la mode. Ça fait beau, ça fait classe, ça voul... En gros, c'est un peu comme s'ils appartenaient à un club privé ou à une espèce d'ethnie euh, supérieure. Oui, moi, je roule en électrique. Ça, ça montre que si tu as une voiture électrique, c'est que tu as les moyens, c'est que tu es riche, c'est que tu as des bons revenus et tu montres aux gens que tu as des bons revenus, parce que les gens savent que ça coûte la peau du cul d'avoir ces genre de bagnole, et donc tu es là, tu joues au malin. Hein. c'est un peu comme si tu roulais en Ferrari. Quoi. Alors, quand tu roules avec une Tesla, les gens te regardent, oui, parce qu'ils savent que la bagnole vaut 45 000 euros et ça coûte la peau du cul. Donc voilà, c'est un peu comme moi, par exemple, quand je sors avec mon, mon Tiguan Volkswagen, les gens savent que le 4x4 il vaut 45 000 euros. Voilà, c'est à peu près la même chose. C'est ce, ce genre de véhicule qui va, qui va cher. Donc tu te, ou par exemple, si tu sors avec une moto, par exemple, tu sors avec une Dugatti Street Fighter V4, la moto vaut euh, dans les 20 000 30 000 euros, c'est sûr que les gens vont se retourner. Ils vont dire, putain, mais après, à regarder si vraiment c'est intéressant, non, c'est de la connerie. Même, même le riche lui-même sait que c'est de la connerie. Si tu remarques bien le riche qui a ce genre de véhicule, en vérité, il a un deuxième véhicule. Et souvent, il a une espèce de gros SUV Mercedes qui pollue vraiment pour pouvoir partir en voyage ou pouvoir rouler au quotidien. Il ne sort sa Tesla que pour, pour sortir le week-end, aller chercher le pain. Voilà, pour montrer qu'il a une Tesla. Donc c'est complètement stupide, c'est débile en vérité, c'est des voitures à la con pour les riches, qui ne savent pas comment où mettre leur argent, euh, qui sont des débiles profonds en vérité, hein, et qui ne euh, savent plus comment se mettre en avant, ou essayer de jouer au malin pour montrer qu'ils ont ça. C'est un effet de mode. Voilà, c'est un effet de mode, tout simplement. C'est un peu comme, je, par exemple, je ne sais pas moi, c'est un peu comme les conneries qu'en ce moment féministes, woke, ou tous les, les, les mouvements pour les noirs, et les machins comme ça, qui en vérité, c'est des effets de mode. C'est pour ça que même les séries télévisées, télévisées, ou alors les, les films et tout ça, rentrent dans ce truc parce qu'ils voient que ça plaît aux gens, ils ont dit, bon, vous aimez ça, bon on vous en faire plein. Mais ils savent très bien que c'est de la connerie en vérité, parce que c'est peuplé que de, de, de, de, de branleurs qui sont issus souvent, très souvent de milieux favorisés, qui ont les moyens, qui ne savent pas qui sont généralement des chômeurs, qui ne savent pas quoi foutre de leur journée. Donc pour essayer d'avoir une espèce une pseudo-utilité dans la vie, ou essayer de se trouver à une espèce d'idéal de... dans la vie, ils rentrent dans ce genre de milieu à la con, dans cette espèce de mouvance, pour essayer de, de montrer qu'ils sont engagés dans une cause. Bon là, ils s'emmerdent, mais ça ne dure pas longtemps, dans... ça dure 5 à 10 ans, après ils s'ennuient dans ce genre de truc, ils font autre chose. Vous voyez, c'est ce genre de, de débiles profonds qui font des trucs comme ça. Parce que je peux vous dire moi que le noir qui travaille toute la journée, il a autre chose à se faire chier qu'à aller manifester pour Black Lives Matter, sachant que l'argent de ces de ces de ces euh, comment dirais-je groupuscules extrémistes est financé par des des caisses noires du parti démocrate de Biden pour que la merde arrive vraiment dans la, dans, aux États-Unis, pour qu'ensuite, eux, puissent passer au pouvoir en disant, euh, vous avez vu, euh, euh, ça merde, donc c'est à la faute des Républicains, votez pour nous. C'est un peu comme là, en ce moment, les grosses manifestations, même si je, je, je suis d'accord avec ce qu'ils disent hein, au niveau des, des retraités, tout ça. Mais je vous dis des fois, quand vous voyez des antifa ou d'autres machins, où ça merde beaucoup, il faut savoir que quand ils vont en, en garde à vue, qui c'est qui les fait sortir de garde à vue C'est le parti de Mélenchon. Ils adorent quand ça merde à mort comme ça dans la France. Comme ça, ils disent, voyez, ça merde à cause d'eux, donc votez pour nous. Donc, c'est eux qui financent ce genre de, de, de, de groupuscules, je dirais, extrémiste. Ça, il faut le savoir. Donc, vous voyez, tout... ça, je peux en faire des vidéos, des, des podcasts, si vous voulez. Si vous saviez toutes, toutes les choses, ah, c'est écœurant, c'est vraiment des trucs de, de taré. Vous voyez, c'est comme les voitures électriques. Quand je vous ai dit comment c'était produit le saccage que ça fait... Déjà, ça t'ouvre les yeux, tu te dis « mais merde, putain, quand j'achète ce genre de voiture ou ce genre de moto, en vérité, je favorise et j'encourage cette pratique de, de réduire en esclavage littéralement des, des, des, des, des, des peuples dans, la, dans, la, dans le monde, et, et en plus, je saccage la nature plus que ce que je la protège. <rire> » Voilà, plus que je la protège. Même Greta Thunberg, cette espèce de petite merdeuse qui est issue d'une famille de bobos, euh, qui ne sait pas du tout ce que c'est que de travailler parce que c'est une merdeuse, c'est une gamine, elle ne sait pas ce que c'est que travailler ou s'occuper d'une famille ou de payer ses factures parce que c'est ses parents qui lui font. Et en plus, elle est issue d'une famille de riches, elle ne sait même pas ce que c'est que la vie. Même cette merdeuse à la con, elle vient de s'apercevoir qu'au final, le nucléaire, c'est peut-être pas si mal. Parce qu'elle a vu qu'en vérité, son électrique à la con, ça massacre des hectares et des hectares de forêts et d'endroits de, de, dans le monde pour pouvoir produire cette électricité à la con qui est minime, minime hein, j'ai dit, par rapport au nucléaire. Donc euh, c'est pour ça, ne vous laissez pas, euh, comme on dirait, -je, posséder par ces, par ces groupuscules débiles ou par les politiques, parce que ce sont des enfoirés en puissance. Et même des fois, par exemple, je ne sais pas si tu qui m'écoutent, je ne sais pas si tu es noir euh, ou, ou musulman, arabe, peu importe, et que tu as tendance à adhérer à, à, à, comme ça vous savez, à, des, à des groupes comme Black Lives Matter ou, aux états unis ou des trucs comme ça, ou la défense des Noirs, ou des Arabes, peu importe le truc, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, tu t'apercevras qu'en vérité, derrière tout ça, c'est des groupes politiques. C'est des groupes politiques qui financent ça pour que ça merde à mort en France ou aux états unis pour ensuite, eux, passer au pouvoir. Et ça a été prouvé les, comme je l'ai les groupes comme Black Lives Matter et tout ça, ça c'est financé par des caisses noires du Parti démocrate. En gros, quand les gens donnent des donations à Black Lives Matter, l'argent part dans une caisse noire, qui, qui dans, des, dans des comptes en banque, qui, qui, et qui c'est qui tire les ficelles Tout ça, c'est le Parti démocrate. Un, ça leur sert à leur financer leur campagne, et deux, à... À faire en sorte de payer des activistes et tout ça, ou les faire sortir de paysans quand ils sont arrêtés, pour pouvoir montrer que ça merde à mort dans le pays. Ils préfèrent, ils attisent la merde pour ensuite dire voyez, c'est la faute des républicains, votez pour nous. C'est ça leur truc. C'est ça le truc. Donc en vérité, quand tu soutiens ou que tu adhères à ce genre d'idéologie de débile, euh, déjà, tu es pris pour un con, parce qu'ils profitent littéralement de toi. Et de deux, euh, ça ne va rien protéger du tout. <rire> c'est des conneries. Donc c'est pour ça, euh, toute cette idéologie électrique, c'est un effet de mode, vous avez qu'à voir avant, avant que Macron passe au pouvoir, qui n'en entendait que très peu, ça a commencé vraiment avec ce connard de Hollande, qui a commencé parce que c'est un, un gauchiste de merde, il a commencé à ramener sa connerie, mais par exemple, tu prends du temps de, de Chirac ou de Sarkozy, tu n'en entendais que pas du tout, et personne n'en parlait. D'un coup, la planète, putain, tout s'est déréglé, c'est l'apocalypse, on va tous mourir, on va se prendre 50 degrés de plus dans 5 ans. Alors qu'il n'y a même pas quelques années, tu n'entendais rien. Et d'un coup, c'est l'apocalypse, c'est fini. C'est la, la folie sur Terre, donc il faut arrêter les conneries. C'est pour ça... Euh... Faites toujours très attention quand vous écoutez ce genre d'individus ou, ou ce genre de de groupuscules qui vous, qui vous balancent des choses idéologiques comme ça, parce que les trois quarts du temps, si tu creuses un peu, si tu es un peu intelligent, fais fonctionner ton cerveau, si tu, tu, tu, tu te documentes, je ne parle pas de documenter avec BFM TV, ou France 2, France, France 3, TF1, ou CNews, ça c'est des trucs à la con, mais si tu te documentes intelligemment, et que tu regardes simplement, simplement de tes yeux, comment s'est produit cette électricité, tu t'apercevras que c'est de la connerie. Et d'un, tu prends un tableau, c'est très facile à faire, tu mets voiture thermique d'un côté voiture électrique de l'autre, et tu fais le constat et tu t'apercevras qu'en vérité, tu n'as pas plus d'avantages à rouler en électrique qu'en vérité en thermique. Parce que ce que tu gagnes sur les pleins d'essence et les révisions, tu vas le perdre à mort le jour que tu vas, vendre ta... tu vas racheter une batterie électrique. Comme je te l'ai prouvé très simplement. Donc c'est de la connerie. Voilà. Et comme je vous dis, il y en a certains qui vont dire, oh, mais alors, toi tu m'as bien dit que tu voulais acheter une moto électrique. Oui, pour rouler exclusivement sur la terre. Et dans la forêt. Mais par exemple, si je devais en faire sur circuit de crosse, non, j'achèterais une thermique. Parce que tu as des sensations et tout et autres machins que tu n'auras jamais dans une électrique. Ou alors, pas, pas, pas pour l'instant du moins. Donc, c'est pour ça que je ne l'achète que dans un prisme. Je sais que c'est de la merde. Je le dis, je, je, je dis c'est de la merde. Ça coûte horriblement cher. Et en plus, je n'ai que trois heures d'utilisation. Je, je, je le sais. Je sais où je vais. Je sais que c'est un truc de merde. Et en plus, je favorise des gens, comme je vous dis, qui produisent ces motos, et je sais que ce n'est pas bien ce que je fais. Mais comme c'est soit ça, soit je, définitivement, jusqu'à ma, jusqu ma, jusqu ma mort, je ne peux plus rouler en forêt, et puis je suis obligé voilà, de rouler avec ça. Donc je, je pense qu'à 90%, j'en achèterai une, parce que moi j'ai hésité entre une 500 EXC KTM, qui vaut, attends, qui vaut 11 000 euros, donc elle vaut 1000 euros de moins que, que, que l'électrique, la, que la, et pourtant c'est un monstre de puissance, ou alors j'hésitais entre une CRF 300L de Honda qui vaut 6 000 euros, la moitié du prix de la moto, ou alors cette merde électrique. Mais cette merde électrique, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle peut rouler où elle veut dans la nature, et personne ne me dira jamais rien, et j'aurai jamais aucun problème. Les deux autres sont des monstres de puissance et des monstres technologiques et sont magnifiques, mais tu ne peux rouler nulle part. Parce qu'en France, que tu le veuilles ou non, je ne sais pas d'où tu, tu m'écoutes dans le monde, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent du monde entier. En Allemagne, de Suisse, Belgique, euh, Italie, tout ça. Mais peut-être dans ton pays, tu peux rouler où tu veux, et c'est très bien pour toi, mais en France, tu ne peux rouler nulle part. Voilà, littéralement. Tu fous une roue, une roue dans la terre, tu es systématiquement emmerdé. Et tu as des problèmes avec la justice et tout. Et moi, je suis arrivé à un âge où ça ne me fait plus trop rigoler, ça m'amuse plus trop de, de, de fuir devant les flics. Voilà. Donc, euh, je suis en arrivé moi aussi, à cette connerie-là. Bon, ben, en tout cas, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Hein. Après, c'est à vous de vous faire votre propre euh, avis, votre propre... Euh, euh, comment on dit euh, De réfléchir à, à tout ça. Hein. C'est à vous, hein, de vous faire vos, vos propres idées. Moi, Pour moi, c'est de la bêtise. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche... Et de laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Et puis, euh, moi, je vous dis à plus au prochain podcast ou motovlog. Allez, ciao, ciao.